Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on est sur une intervention de frelons asiatiques On est ici, je vais vous montrer Dans un centre où ils retraitent l'eau Donc vous voyez, il y a des gens qui peuvent travailler Voilà Voilà, on a une petite usine où ils retraitent l'eau Et il y a un nid de frelons asiatiques sous des tuiles Je vais vous montrer Je ne sais pas si vous allez bien voir mais au niveau du bâtiment dans l'angle là, il y a plein de frelons qui sortent. Bien entendu, c'est du frelon asiatique. Donc euh, on va aller voir ça de plus près. J'ai aucune idée de la taille du nid. Juste qu'il y a quand même pas mal de monde qui sort. Donc on est à côté d'un lac. Donc c'est normal, des frelons à côté d'un lac, c'est normal. Allez, je vais vous montre ça un peu plus près. Ouais, c'est vraiment, vraiment dans l'angle là. Il manque un peu de tuiles et les frelons, bien entendu, ils ont trouvé cet accès donc euh, ben, je vais m'habiller et on va aller voir nos petits copains d'antenne ça fait partie du déguisement maintenant et c'est parti pour le combat bon je répète encore mais mon échelle elle est à l'endroit ne sais jamais si vous avez envie de mettre des commentaires sur ça bon là l'effet de marcher sur les tuiles ça risque un peu de les énerver parce qu'ils vont sentir la vibration alors je vois des tuiles qui sont scellées, j'ai l'impression Donc ça va être un peu difficile peut-être de voir le nid Un peu difficile de voir le nid ouais. On va vous montrer ça on les voir rentrer sortir vous les voyez là alors j'ai l'impression qu'il rentre par là mais on sait pas jusqu'où ça va ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu de poudre au niveau de là D'accord, ok, ça descend Donc le nid doit être par là Allez, on va essayer de faire un petit coup on a manière de voir ce que ça donne Ça sort c'est que le nid est pas loin par contre je risque de me faire attaquer un peu je vois du monde sortir mmh. Allez, je fais une petite pause, le temps de reprendre, euh, de lever les tuiles et je vous reprends de suite. Bon les dédés, j'ai essayé d'enlever les tuiles, euh, les trois premières sont scellées donc on ne peut pas les enlever. Euh, du coup, euh, ben, je suis allé, euh, vous, voyez ce, ce, vous voyez ce bâtiment là, j'ai fait, fait le tour, je suis rentré à l'intérieur pour voir s'ils n'avaient pas fait le nid à l'intérieur. Donc il n'y a pas de nid à l'intérieur, en plus c'est l'eau potable traitée ici, donc il vaut mieux pas qu'ils y aillent euh, Parce que sous les il y a du bois C'est-à-dire qu'il y a, y a même pas, on voit même pas l'isolation, il y a ça de bois Donc je pense qu'ils ont fait, dû faire un petit nid pas trop gros Parce que d'après les employés, ça fait pas longtemps qu'il y est Donc voilà, donc, ce que j'ai traité, ce que vous avez vu, ça suffit, il faut laisser agir maintenant Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu hein Un petit pouce bleu, vous avez vu mes belles antennes hein Maintenant, ben sur cette tenue, sur une des deux tenues, il y aura les antennes. Qu'est-ce que vous en pensez Je ne suis pas beau comme ça Allez, je vous dis à très bientôt les DD.